Salut les ah oui C'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est parti Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit point sur la chaîne et du coup notre absence. Vous l'avez compris, on était tous en période de révision, hein, c'était... Assez dur pour nous, maintenant c'est bon, on est tous de retour, on va arriver chronologiquement. C'est à dire que là pour le moment il y a Max et moi-même. Et Val ben, va arriver d'ici une ou deux semaines. Du coup, vous avez pu voir que la semaine dernière, The First Day a posté une petite vidéo pour annoncer notre retour sur la chaîne. Dans cette semaine qui venait, euh, donc on s'excuse de ne pas avoir pu vous produire de vidéos, c'est juste que vraiment le retour était assez compliqué. Euh, il a fallu qu'on remette toutes les choses en place, notamment les ordinateurs, le matos, etc. Et se remettre dans le rythme des vidéos, c'était pas euh, du tout donné. Et par conséquent, du coup, il faut savoir qu'on va reprendre, du coup notre, nous personnellement, notre aventure sur le DLC de AC Origins, The Curse of the Pharaohs. Euh, d'ici la semaine prochaine, je pense que cette semaine ça va être un petit peu short euh, on va également relancer tout ce qui est live, débat, etc et également je vous invite on vous invite, si vous avez des idées euh, à nous proposer de vidéos à faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, je sais pas, je sais pas si, comme moi, vous avez vu depuis plusieurs années, il y a des fanarts de, dans tous les sens qui sortent sur Assassin's Creed, hein, on est d'accord, quelle que soit l'époque choisie. Et notamment, ce qui revient assez fréquemment, je trouve, c'est euh, les fanarts sur les Assassin's Creed ou les assassins du futur. Il faut savoir également que je suis très présent sur tout ce qui est Facebook. Euh, consacré à l'univers d'Assassin's Creed, euh, je vais vous en citer notamment deux, donc Assassin's Creed Univers et également Assassin's Creed Communauté. Si vous avez un compte Facebook, n'hésitez pas à les rejoindre, c'est vraiment euh, un esprit de partage qu'on a là-dedans, vraiment débattre entre fans, c'est vraiment très très sympa. En parlant de débat, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur les groupes et c'est une question qui se pose très régulièrement, que ce soit entre fans ou même du coup sur le groupe. Euh, quelle sera la destination Quelle est la destination Quelle est l'époque de votre rêve pour le prochain Assassin's Creed Et une réponse qui revient très fréquemment et qui me donne des frissons à chaque fois, c'est l'Assassin's Creed dans le futur. Je vais vous expliquer pourquoi tout simplement ce n'est pas possible dans cette vidéo. On va déjà poser les bases d'un univers Assassin's Creed classique, de tous ceux qu'on connaît, d'accord Pour ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo Assassin's Creed pour les nuls, on explique vraiment absolument tout euh, de la franchise dans, de manière très circoncise et on fait un résumé très rapide de chaque jeu. Euh, N'hésitez pas à aller le voir, euh, il est sur la chaîne, c'est une des vidéos les plus vues. Euh, et elle est vraiment très formatrice pour ceux qui n'ont pas joué à tous les jeux et qui n'auraient pas... Euh, pas tout saisi sur l'univers d'AC. Ce que je peux tout à fait comprendre puisque effectivement c'est quelque chose de très compliqué à démêler quand euh, on commence les jeux et surtout si on n'a pas joué dès le premier. Je peux savoir que je vais revenir vraiment sur le minimum syndical et donc je vais vous donner vraiment des explications détaillées. Allez voir cette vidéo tout simplement. La première chose c'est que dans un AC on a une personne qui se trouve dans notre présent actuel, d'accord Donc aujourd'hui 2018, 2017 etc. Je crois que le premier ça doit remonter à 2012 si je dis pas de bêtises. Euh, où euh, cette personne-là possède des ancêtres, d'accord, comme nous tous, hein, sinon on ne serait pas là. Et on a une lignée euh, de prédécesseurs, on est d'accord. Hein. Et du coup, là-dedans, dans l'univers d'AC, grâce à des machines, en fait, si vous voulez, la mémoire de nos ancêtres serait gravée dans notre propre mémoire, ce qui nous permettrait du coup de la revivre. Et donc, dans l'univers AC, il faut savoir qu'il y a deux grandes organisations secrètes qui se battent. Euh, donc à savoir, assassins et templiers, hein, pour ceux qui n'auraient l'auraient pas encore saisi. Si vous voulez plus de détails sur le conflit assassin-templier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo consacrée à celle-ci sur la chaîne, les liens seront dans la description. Donc, on va faire très bref, c'est simple, les assassins œuvrent pour la liberté du peuple et les templiers veulent absolument le contrôler par tous les moyens. C'est les extrêmes opposés, tout simplement. Et par-dessus tout ça, dans l'univers AC, on a la création de la Terre, de l'homme, de la vie, tout simplement, qui est... Dans la théorie d'AC, hein, on reste sur des bases euh, dues à une ancienne civilisation mythique qui se servait d'objets pour contrôler les humains qui étaient des esclaves à la base quand euh, ces civilisations existaient encore. Bref, cette civilisation a disparu, mais en revanche, les objets qui les utilisaient pour contrôler l'homme sont toujours bel et bien sur Terre. Les Templiers, du coup, ils vont un moyen de contrôle, tout simplement, et les Assassins, du coup, cherchent à les cacher pour éviter le contrôle des masses. Mais bon, je ne suis pas là tout simplement pour vous refaire tout le scénario d'AC. On va donc passer à la seconde partie. On va tout simplement comparer ces bases que je viens de vous énoncer avec un scénario futuriste. Donc, il faut savoir que si on prend le principe d'un scénario dans le futur, je dis bêtise, hein, peut-être 2030, 2050, 2190, d'accord On a plus le principe du présent actuel, d'accord Alors que je vous ai bien dit au début de vidéo, c'était vraiment la grosse base du jeu. C'était vraiment... Euh, le point commun de chaque jeu c'est que ça se passe dans le présent actuel qui est un personnage principal ou pas dans le jeu d'accord j'énonce Je, par exemple Black Flag et Unity même si on n'avait pas de personnage dedans on, avait quand même, euh, on était quand même dans le présent actuel mais du coup on casse le principe des ancêtres et de la lignée la lignée qu'on cherche à revivre d'accord parce que dans, nos successeurs qui vivront en 2030 2050 2150 euh, ce sont des gens euh, qui vont revivre la mémoire de leurs ancêtres, c'est-à-dire nous. Donc oui, vous me direz que c'est un peu tiré par les cheveux, mais les gars, euh, pourquoi aller faire un scénario dans le futur alors qu'on a tout dans le présent, et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la période passée. En fait, ça ressemblerait un petit peu à un GTA, du coup, après le passé. Donc il n'y a vraiment plus aucun intérêt. Et personnellement, je trouve rien que Syndicate est vraiment trop proche en termes d'époque de... par rapport à nous, et c'est pour ça que je n'ai pas accroché au jeu. Il y a vraiment... C'est beau hein, mais il y a vraiment un décalage par rapport euh, à ce qu'on avait jusqu'à maintenant et on voit vraiment que la civilisation qu'on connaît actuellement elle s'est créée déjà il y a presque 200 ans et la conséquence de tout ça c'est tout simplement que la personne qui crée ce scénario futuriste a toutes les possibilités du monde le principe d'un Assassin's Creed est euh, le, la raison pour laquelle on accroche tant à cette époque pour ma part hein, bien sûr je, je ne fais pas de généralité mais il y a quand même un charme parce qu'on se situe dans le présent. C'est carrément crédible pour être dans, dans notre présent actuel. Et c'est pour ça aussi qu'on on aime beaucoup la série, parce que c'est du fantastique, mais de notre époque. Si on fait ça dans une époque futuriste, la personne qui crée le scénario a tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'on peut faire un animus qui vole, si vous voulez, ou la personne pour revivre des mémoires d'ancêtres euh, par milliers en même temps. Acquérir les mémoires de ses ancêtres, de tous ses ancêtres euh, et leurs compétences, en quelques jours, enfin je veux dire, voilà, ça reste euh, vraiment trop et on aurait des sabres laser et euh, voilà, enfin il faut vraiment remettre les choses dans leur situation, on a vraiment besoin de ce point fixe, euh, de ce point d'ancrage dans le présent où on a besoin d'incarner quelque chose qu'on connaît, on n'est pas dans l'inconnu. Et pour revenir sur le principe de revivre une époque du passé dans un scénario futuriste, du coup on n'a vraiment plus d'accroche à l'époque historique, alors même s'il y a des choses qui se passent hein, dans notre époque actuelle, je suis d'accord qu'on parlera certainement dans les livres d'histoire. Je pense notamment, par exemple, aux attentats, je pense. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est quand même pas la plus grosse époque de changement. Enfin, à part la révolution technologique, et c'est pas ce qu'on cherche dans AAC. C'est pas le principe même, c'est vraiment découvrir des, des, des civilisations, des, des paysages euh, qui n'existent plus actuellement. Alors que si vous mettez ça, euh, si, si vous prenez une époque présente, on n'a plus... Euh, c est, c est ce principe de découverte, on sait ce qu'est un immeuble, on, on sait ce qu'on aura des voitures de partout, on aura vraiment des bâtiments de partout, des routes, etc. Donc vraiment c'est... Ça, je, je, honnêtement pour moi ça ne fonctionnerait pas Et vraiment l'immersion elle ne serait plus présente Si vraiment un jour ça arrive je pense que je pourrais décrocher Donc pour faire un petit bilan de tout ce que je viens de vous dire Le, principe, le grand principe du AC de base c'est de revivre la mémoire de ses ancêtres dans une époque assez éloignée Donc quand je parle éloignée c'est 100 jusqu'à 2000 ans avec Assassin's Creed Origins Il ne faut pas oublier non plus le principe la course aux objets d'Eden hein, La bataille qui fait rage entre assassins et templiers euh, qui plus vraiment, qui serait encore possible, exploitable, on est d'accord, mais qui n'aurait plus vraiment de continuité par rapport à maintenant. À moins qu'on prenne par exemple le présent actuel, euh, avec les objets d'Eden que chacun des camps possède, et que euh, dans le futur, la personne qui revit les mémoires de ses ancêtres passe dans notre époque et reprend la guerre des objets d'Eden. Mais très honnêtement, c'est tiré par les cheveux. Troisième chose, c'est que ça casse le charme d'un AC. Euh, le principe, un des gros principes d'AC, c'est de revivre euh, en trois dimensions une, épo une époque, une, un contexte historique très important pour l'humanité. Et là, ce ne serait plus le cas. Et enfin, ça brise également un, un autre gros fondement qui est le contexte du rapport à la réalité. Si on se place dans une époque futuriste, on n'a plus de point d'accroche, toutes les choses sont réalisables et donc on part vraiment dans la grosse fiction. Même si c'est déjà le cas, ça reste avec un point d'ancrage sur ce qu'on connaît actuellement et ce qui est possible. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est à présent terminée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Euh, si le format de vidéo vous plaît, ce nouveau format, où on débat sur des époques possibles dans un AC, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On peut recommencer avec d'autres époques. Je pense notamment par exemple à la Deuxième Guerre mondiale. Si ça vous intéresse, on peut faire ça euh, dans, dans, les, dans, dans les mois qui viennent. Ça m'intéresserait vraiment de monter une série là-dessus. Donc n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires vos avis et également vos idées pour les prochaines époques à traiter. Vraiment, ça peut être très intéressant. Moi qui kiffe l'histoire, ça me permettrait en plus de faire des petites recherches et de vous dire si c'est faisable ou pas. Voilà, je vous laisse sur ces mots, mesdames et messieurs. C'était Auré, en direct de la c expérience. Et bye tout le monde.